Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire les semis de janvier. On va commencer par les fèves de Séville. J'en avais déjà semé des fèves au mois de novembre, c'était des aguadelouses. Et là j'ai envie d'essayer des fèves de Séville. D'habitude je les sème tous au mois de novembre. Mais vous pouvez le voir là. Il y a la période février-mars où ils conseillent, mais moi je prends les devants parce que j'ai remarqué que quand on les sème au mois de février ou mars, on a souvent des pucerons noirs sur les fèves. Alors pour devancer ça, je vais les semer au mois de janvier. C'est bon, il n'y a aucun risque hein, de les semer au mois de janvier, et je vous partagerai lors des tours de potager comment ça se passe. Ah bon il y, y a de la semence achetée mais j'ai aussi la semence que j'avais récupérée euh, lors du où je vous parlais du tour de potager ouais, au mois de juin ou juillet je sais plus exactement mais voilà voilà ma semence et aussi je vais faire un essai là au on est le 10 janvier je vais faire un essai de petits pois mais J'en semerai plus tard, et vous pouvez voir en dessous là, c'est des, des févroles. C'est un peu tard pour les semer, mais j'ai envie d'essayer voir ce que ça donne quand même. C'est normalement les févroles, on a jusqu'au mois de février pour les semer, et ça, c'est pour faire de la graine pour le, le couvert en fait que j'utiliserai l'automne d'après. Bon, là on peut voir il y a quelques graines de cassé parce qu'on l'avait battu avec notre machine et ça casse assez facilement comme graines. alors pour commencer j'ai effectué un labour euh, il y a quelques jours comme vous pouvez le voir le, le terrain il y a quelques mottes mais bon dans l'ensemble là je viens de passer un coup de serfouette cet outil là avec les dents et comme vous pouvez le voir hein, ça fait un rendu super alors ce que je vais faire je vais faire des petits sillons là euh, celle du mois de novembre en fève je les avais semées euh, assez profondes pour qu'elles résistent mieux au gel mais là comme on arrive au mois de mi-janvier, bon il y aura encore quelques froids mais vu le stade de la de la fève ou des pois il n'y a pas besoin de la semer si profonde là je vais la semer euh, environ ouais, 4 cm tandis qu'au mois de novembre J'essaye de les semer euh, oh, euh, environ 7 cm, on va dire. Vous voyez, la terre est friable. Euh, si vous vous souvenez, c'est à cet endroit où j'avais le sarrasin. J'ai même laissé les, les résidus. J'ai passé la charrue directement sur les résidus de sarrasin pour les mélanger et on va planter directement les fèves et les pois alors pour commencer ce que je fais pour les fèves je mets deux, deux, deux graines côte à côte pour qu'elles euh, se tiennent en, ensemble et après ce que je vais faire je vais je vais les enfouir juste euh, juste de quoi combler euh, la rigole que j'ai fait avec la grelinette et comme ça on verra le résultat dans, dans okay, ça va mettre euh, je pense deux bonnes semaines à net et je, je vous montrerai un petit peu si on a des pucerons ou pas on essaiera de comparer avec celles qui sont semées au, au mois de novembre sinon ben ça c'est le second potager c'est partie un peu plus argileuse j'ai effectué le labour d'hiver comme je vous ai dit il y a quelques jours là je sais pas pas exactement ce que j'y mettrai après sur le reste, j'ai pas encore décidé à cet endroit là, mais à l'autre bord, euh, j'ai déjà fait les rotations euh, comme je fais tous les ans. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de Potager David et Linda. Il a fait quelques vidéos là pour pouvoir organiser son potager. Et c'est vrai que c'est bien pratique. Je fais à peu près le même système que, que lui. Un peu moins pointu que lui, parce que c'est vrai qu'il a un super calendrier et un bouquin vraiment vraiment bien. Je vous invite à le voir. Je vais vous mette des petits liens en commentaire pour que vous puissiez aller voir ces vidéos qui vous seront très utiles. Alors moi je... Voici ce que ça donne une fois semé. Il reste juste à recouvrir les graines de 4 cm de terre. Grand maximum là pour euh, ceux de celui du printemps. Et là, voyez les petits pois. Il faut en mettre euh, bon moi ça je mets ça au pif. Mais bon, il faut pas faut pas les graines soient trop trop serrées parce qu'après vos petits pois ils tomberont voilà bon c'est des petits pois des champs j'en semerai euh, un peu plus tard j'ai envie d'essayer d'avoir une une production euh, échelonnée ce bon l'an dernier j'avais tout semé d'un coup et, et après c'est embêtant ça vient tout tout d'un emblé et ça c'est c'est la semence du coup que j'avais récupéré euh, l'an dernier. Je vous avez pas montré comment j'avais effectué la moisson, c'était à la main tout simplement avec les pieds. Et là ce qui change sur ces faibles, c'est les c'est la semence que j'avais acheté. J'ai envie de voir là, comparer ce qui sera bien c'est qu'il y aura un point de repère le jalon de bambou en dessous les poids à côté des poids ça sera ma semence de fèves sévilles et celle que j'aurai acheté on pourra comparer un petit peu si les graines mes graines de fèves sont adaptées par rapport aux semences Je vous laissez et vous souhaitez un bon week-end et à bientôt.